Bonjour à tous, on est le 1er août 2020, euh, ça va être une un vidéo assez euh, importante, c'est euh, de substance, euh, j'aimerais vous partager beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, ce qui est arrivé cette semaine surtout au niveau du prix de l'or, au niveau du dollar américain aussi, le prix de l'or a cassé... Euh, sa résistance euh, euh, résistance euh, historique au niveau du dollar américain. Bien sûr que dans d'autres devises, ça avait été fait il y a assez longtemps, mais au niveau du dollar américain, c'est le dollar, dans le fond, qui, euh, qui a craché, qui a cassé une super euh, de longue résistance. Et là, maintenant, on s'en va vraiment dans des difficultés. et J'aimerais aussi euh, vous partager quelques vidéos, c'est une nouveauté, là, euh, des vidéos que... Un, été, un, un entrevue surtout de Pierre Lassonde et vous parlez euh, en dernier du Grand Reset qui s'en vient. Ça va être euh, le thème du sommet de Denver en janvier 2021. Euh, c'est vraiment du sérieux, c'est pas conspirationné, c'est rien. C'est vraiment le sommet de Denver qui vont parler euh, de, de la possibilité de remettre à zéro, de nouvelles ordre mondial de remettre à zéro euh, les pendules au niveau des dettes de plusieurs pays, probablement au niveau de, euh, de, de la souffrance économique qu'on a connu dû à la COVID. Et aussi, il faut se dire qu'à partir de septembre, ça a été la, aux États-Unis la crise des ripos qui a fait beaucoup, beaucoup de mal. Donc, j'aimerais prendre du temps dans un premier temps pour vraiment vous montrer ce que Pierre Lassonde, que vous connaissez peut-être pas, mais qui est très, très bien connu dans le milieu de l'art, a déclaré, c'est une entrevue que j'ai prise en 2019, mais euh, euh, Pierre Lasson a encore le même discours qu'en 2019, et euh, en ce moment, euh, il voit le prix de l'art qui peut euh, vraiment exploser. Mais l'entrevue est très pertinente, il et, et en a fait une nouvelle entrevue, mais c'est substantiellement la, la même chose, la même idée, donc euh, on écoute ça récemment, euh, euh, conférence à Denver, des entrevues que vous avez données, vous dites que les deux à sept prochaines années oui. seront incroyables dans l'or. Dites-nous pourquoi. Bien, écoutez, c'est bien simple. Lorsque vous regardez à l'Europe en particulier, il y a 17 milliards de dollars américains de, de bons euh, émis par euh, les euh, gouvernements français, allemands et tout, qui se transigent à des valeurs négatives. C'est-à-dire que vous payez le gouvernement pour garder votre argent parce que le, le, le, le taux de rendement est 0,5 moins 0,5. Ça exact. veut dire que vous payez. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a énormément de gens qui se disent ben, « Écoutez, tant qu'à être sûr de perdre de l'argent, je préfère acheter des lingots d'or ou au moins je vais avoir la chance de faire de l'argent ». Et ce qu'on voit en Europe et puis dans les grandes euh, familles avec euh, qui ont, euh, si vous voulez, les, les grandes fortunes, on voit de plus en plus euh, d'achats d'or. Et c'est ce qui fait, par exemple, que l'or euh, ETF, euh, il est à un sommet maintenant qui a seulement été une fois auparavant en 2011. Alors, euh, là, ici, euh, on parle vraiment de l'art euh, en 2019. L'entrevue a été faite le 7 octobre 2019. C'est pour ça que je, ça me semblait pertinent quand même de vous la mettre. Euh, il y a un autre petit bout qu'on va aller voir tout à l'heure. Mais quand même, Pierre Lasson, qui est une référence dans le domaine de l'art au niveau canadien, qui est milliardaire, qui, a, qui est philanthrope, qui, euh, qui donne beaucoup pour, euh, un, entre autres, un musée, je pense, c'est à à Winnipeg, je pense, en tout cas, peu importe. Là. Donc, Pierre Lassonde, euh, c'est lui qui a fondé Franco-Nevada, doit un peu savoir ce qu'il dit. Et je pense que lui, sur le long terme, c'est ce, euh, ce qui le motive à voir l'or. Vous avez dit, vu probablement en bas euh, de 15 000 à 25 000 mais là, il part dans les 30 prochaines années, mais il dit que dans les prochaines années, dans l'autre l'entrevue, ça s'en vient à, à 5000 dollars facilement. Ces pays-là se disent ben « Écoutez, Donc, euh, pourquoi on... nous, on voudrait aider le, les États-Unis en achetant de C'est un autre, autre entrevue, de de excusez, devise. on Alors... va reprendre ça. C'est un autre entrevue, ben, c'est la même entrevue, mais en fin du compte, un autre parti. Euh, on va reprendre ça, vous allez écouter. Ces pays-là se disent ben « Écoutez, pourquoi nous, on voudrait aider le, les États-Unis en achetant de leur devise? ». Ils se diversifient et ce qu'ils font, ils achètent de l'or. Ce qui était en fait la, la grande… Euh, de, quand on, on parle des années 20, 30, 40, 50, les banques centrales détenaient en grande partie de l'or dans leurs réserves. Et dans les années 80, 90, au début des années 2000, ils ont tout vendu, sauf l'Allemagne, l'Italie, euh, mais l'Angleterre, le Canada, ils ont tout vendu. Oui. Euh, la France en a vendu. Et aujourd'hui, ben, les, les banques centrales, de, le, le, le, la Russie, la Chine, le, surtout la Chine énormément, le Pakistan, enfin, un, un paquet de banques centrales qui ne veulent plus vraiment se concentrer dans le dollar américain, achètent de l'or leur... Et ça, avant, ils vendaient 400 tonnes, aujourd'hui, ils achètent 600 tonnes. Mais écoutez, c'est 1000 tonnes de différence dans un marché de 4000 tonnes. C'est énorme. Ça a un impact énorme, énorme. Euh, excusez, hier euh, j'ai vu quelqu'un qui a publié une, une vidéo, un euh, jeune qui a publié une vidéo en disant qui euh, était devenu euh, riche en, en achetant des actions, Warren Buffett, qui était devenu riche au niveau de la technologie, ça, je pense que c'était Ellen Moss, peu importe, euh, Jeff Bezos, je n'ai pas osé répondre, c'est une nouvelle vidéo que j'ai vue, euh, euh, mais dans le fond, qui, qui est devenu riche avec l'art, Pierre Lasson <rire> c'est un Canadien, peut-être qu'il est moins euh, volubile euh, au niveau mondial, mais Pierre Lassonde est une sommité au niveau de l'or et euh, lui, il peut parler. Euh, il, y a, il y a aussi Eric Sprott, euh, qui, euh, un milliardaire, euh, qui s'est rendu riche avec euh, l'or, les mines d'or. Donc oui, il y en a des personnes. C'est parce que peut-être que c'est moins euh, de l'amour, c'est moins euh, volubile, mais euh, je voulais vous partager ça. Oui, il y a des personnes qui sont devenues très riches et surtout, euh, c'est à cause, euh, ce que j'aime de Pierre Lassonde, c'est quelqu'un qui, qui est philanthrope, qui a comme, euh, vraiment une un, un idéologie de partage et ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, c'est ce que je voulais vous parta partager euh, en, en premier et euh, c'est sûr que tout à l'heure, on ira voir une autre vidéo. Euh, pour l'instant, on va... Euh, oh. Excusez, je suis en train de... <rire> je veux enlever ça. Donc, euh, on retourne à... Ça sera pas long, ok. On va retourner à, à notre contenu parce qu'on a beaucoup beaucoup de contenu. Donc, euh, l'or est central dans les investissements en ce moment. Le Standard Poor, le Nasdaq, euh, le Dow Jones aussi à moindre mesure, mais surtout Standard Poor, Nasdaq, continue à monter. Et je vais vous donner la raison. Elle est très très simple. C'est à cause de cinq titres tout simplement. Là, on va s'en aller dans les graphiques. On a beaucoup de graphiques. Donc, la première raison pour laquelle le Standard Poor's euh, grimpe euh, d'une manière euh, vraiment euh, extraordinaire, euh, euh, le, le Standard Poor's et aussi le Nasdaq, euh, c'est à cause des cinq actions qui sont les euh, fangs. Donc, euh, bon, on va les citer qui sont pas en ordre ici Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook. Le poids est de les, des, euh, sur le Standard Poor's 500 entreprises. Euh, et 5 euh, actions sur 500 entreprises euh, qui ont cette, ce graphique-là ici, vous voyez. Et les autres actions, les 495 autres entreprises ont ce profil-là depuis le creux euh, qu'on a connu en mars. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser euh, que tout repose sur euh, les 5 entreprises, entreprises de technologie bien connues, Amazon, Apple, Google, Microsoft, euh, Fang... Donc, euh, c'est vraiment, on est vraiment, euh, je ne sais plus quoi penser, tout ce que je vous dis, euh, je ne sais plus quoi penser dans le sens que je ne sais pas si ça va encore tout en fait longtemps, je, je me souviens encore euh, de la technologie en 2000, euh, 2000, 2000 ce qui est arrivé, euh, euh, on a connu une euphorie, euh, c'est ce qu'on est, c'est le Nasdaq, là, rapidement, là, euh, qui se trouve à être entraîné lui aussi et le Standard Poor's aussi euh, se trouve à être entraîné par la même folie d'achat et c'est les cinq les cinq entreprises Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook. Je ne dis pas rien que c'est ces cinq entreprises-là qui font monter le marché, mais en tout cas ces cinq entreprises-là. Regardez le graphique, comment que ça, ça monte comparé aux 495 hauts du. Euh, du Standard Poor's. Et au niveau du... C'est ça, je vous dis, le Standard Poor's, il revient. On va battre probablement le record. On est en euphorie au niveau de l'argent qui est injecté dans le système. La vélocité de la monnaie, la monnaie ne tourne plus dans le système. Le gouvernement américain va réinjecter encore de, de l'argent. Le 1200 revient. Euh, le 600 va être peut-être 70% du salaire, peu importe, mais il y a beaucoup d'injections qui s'en viennent encore ici, euh, au niveau des États-Unis et au Canada aussi. Donc, euh, le Nasdaq, c'est la même chose. Euh, L'euphorie qu'on a connue en 2000, on avait eu une montée extraordinaire, mais là, on est en cette montée-là. Et euh, les 5 actions, qui, 5, 6, 7 actions, il y a aussi probablement euh, sur, qui font monter le Nasdaq, on a Tesla, on a aussi Netflix, donc euh, c'est ce peu d'actions-là sont vraiment très, très lourdes comme impact dans le marché euh, en ce moment. Et euh, plusieurs investissent, investissent au sommet encore euh, de ces actions-là. Donc, c'est ce qui fait grimper les, principales indices, euh, les principaux indices, surtout Standard Poor. Regardez l'impact des cinq actions sur les, 4, les 495 autres. On va continuer avec un autre graphique. Voilà, c'est un autre graphique que je vous avais montré encore euh, euh, qui compare euh, euh, l'année euh, euh, 2000, 2000 c'est pas euh, 1929, c'est 2000 à, à ce qu'on vit en ce moment. Donc, euh, on avait eu l'initial drop en 2000, ensuite on a eu reprise en 2009, 2001 on est tombé jusqu'en 2003, c'est là qu'on a eu le renversement. C'est un peu un graphique semblable à 1929. Est-ce qu'on va connaître le même le même sort pour euh, ce qu'on vit en ce moment? Les marchés sont absolument soufflés par l'injection monétaire, monétaire de la Fed. Il n'y a aucune autre raison, l'économie ne fonctionne pas, l'argent ne roule pas plus du tout, du tout. On va aller le voir tout à l'heure dans la vélocité de la monnaie. Donc, euh, on est rendu dans une situation qui... Euh, Est-ce que ça va continuer à monter? Je ne sais pas. Mais il faut être très, très prudent. Et au niveau de l'or on va aller voir ça. Euh, non, ça continue. Euh, le boom est parti. Et on, va avoir, on va avoir des corrections en parcours. Il ne faut pas penser que... Euh, mais ça va être assez raide comme montée, je pense, à cause de plein, plein de facteurs, à cause de plein d'événements, à cause de, de facteurs aussi qui sont euh, euh, fondamentaux. Euh, Pierre Lassonde, justement, dans sa dernière vidéo, et vous pouvez le voir euh, à d'autres endroits, vous pouvez faire vos recherches, euh, dit que le, le montant qui a été atteint en, en 80, de 60 70, Mais c'est surtout 76 à 80, la, la, la hausse parabolique qu'on a connue de l'or. Si on compte, tient compte de l'inflation, euh, le prix de 840 dollars dans ces alentours-là, on serait aujourd'hui à dollars. Donc on vient d'atteindre le 1900, on, on l'a peut-être touché le 2000, on a beaucoup, beaucoup encore de jeux pour reconnaître la flambée de l'or qu'on a connue euh, en 1976 jusqu'en 80. On, le prix actuel aujourd'hui serait 2600. mais on va suivre ça pour voir ce qui va arriver. Et ça c'est le fameux dollar américain, euh, j'irai analyser ça un peu un petit peu plus tard sur mes propres graphiques, mais c'est pour vous dire que la tendance ici a été cassée au niveau du dollar américain. C'est une longue, longue tendance qui perdurait depuis 2011 et on vient de casser ça dernièrement. Euh, je sais pas, moi je pense que je l'ai euh, mis euh, d'une autre manière. Je suis allé sur le site fin, fin, euh, Finvis qui est très, très bien au niveau des futurs. Tout ça, donc, euh, ce qu'on voit ici, la tendance qui est cassée, là, ça c'est sur une longue, longue, longue euh, période, ben 2011 jusqu'à 2020, presque 10 ans. Euh, c'est ça ici, c'est ce qu'on a connu cette semaine. Une, une correction assez vive, euh, si on le voit euh, bah, quotidien, c'est comme ça ici. On Peut-être qu'on va avoir un autre rebond, mais euh, ça c'est le graphique euh, hebdomadaire, c'est ce qu'on a connu, un, un décrochage très très important à court-moyen terme, et euh, donc euh, euh, je pense pas qu'on va avoir une inversion avec ce qu'on vient de connaître, on a cassé le support ici. Euh, de 94,67 dans ces coins-là, donc on s'en va, on a euh, peut-être 88,55 pour, qui pourrait être notre prochain support, je ne sais pas, mais euh, de toute façon, euh, euh, c'est cassé ici pour euh, ce qu'on vient de connaître, et on regarde au niveau des acheteurs-vendeurs, au niveau des traders commerciales, Hager, et on voit que le croisement a été fait, donc on s'en va à la baisse euh dollar américain comme c'est ça, je ne sais pas 80 un support pourrait être peut-être dans les bouts de 88 le creux ici pourrait devenir un support on va voir, mais c'est pour vous dire que le dollar américain est cassé et l'or a, a explosé tout simplement euh, ça ça se trouve être les taux de rendement qui sont reli reliés directement au dollar américain euh, on avait connu une petite recrudescence au niveau des taux euh, 10 ans, de 30 ans 10 ans, tout à l'heure Pierre son en parlait au niveau du 2 ans, surtout, ce qui nous intéresse, au niveau des taux d'intérêt euh, euh, bon, immob... euh, de l'immobilier euh, ou à tous les actifs. Les taux d'intérêt des banques sont vraiment à la baisse et vont être à la baisse pour très, très, très, très longtemps à cause de la situation. Actuel. Là, ici, c'est un autre graphique. Écoutez, écoutez je vois assez rapidement. Je, je voulais vous présenter plusieurs graphiques. J'en ai beaucoup. Mais vous parlez, en gros, de la dette fédérale euh, via le, le, le PIB. Le PIB, euh, ça se trouve être le total, la, la dette totale. C'est au niveau euh, euh, américain. Euh, la, la dette totale euh, sur le produit intérieur brut. Euh, là, on avait eu un sommet ici. On est rendu au-dessus de 100 euh, et ça s'en va en, en montant euh, depuis... Ça fait longtemps qu'on a... Ça fait très très longtemps qu'on a début, commencé de, la hausse du, de, la, la, euh, de la dette qui est sur le, divisé par le produit intérieur brut et on est au-dessus de 100. Euh, ça fait euh, peut-être euh, depuis 2014-15 et là, ça va continuer à, à gonfler, tout à fait, parce que dans le fond, on injecte, on injecte, on injecte de l'argent. Et le produit intérieur brut, lui, a, a, a rebondi en 2009, mais ensuite, on s'est tenu quand même en faisant du surplace. Euh, ça, ça se trouve être un, un autre graphique qui montre justement que le fameux taux 10 est à la baisse. C'est un record absolu, on n'a jamais connu plus bas. Euh, donc, euh, c'est euh, vraiment un signe qui nous dit qu'on va continuer à avoir des taux d'intérêt pour des années. Euh, la dette euh, va continuer à croître. Regardez, c'est euh, la croissance qu'on avait eue jusqu'en 2009. Et là, ce qu'on vient de connaître, la COVID, puis tout ça, on est, on est dans des, euh, des milliards de, euh, milliards de dollars. Euh, euh, Est-ce qu'il va y avoir un retournement? Je ne sais pas. Le gouvernement est comme piégé. La Fed est comme piégé. Euh, ce que Trump veut c'est euh, un dollar faible pour repartir, en pensant que ça va repartir l'économie, mais comme je vous dis, en ce moment, euh, tout est, est, est gelé, tout est paralysé, et les personnes, euh, oui, le COVID euh, ont plus de restrictions pour aller magasiner, mais encore, pour aller euh, dépenser, justement, aller dépenser, mais encore plus que ça, euh, c'est une question de peur aussi, on a peur de l'avenir, donc avec la peur, ce qu'on fait, c'est qu'on on on canne nos sous, on fait attention à nos dépenses, donc on paralyse l'économie à cause de la peur, la peur qui est euh, due, oui, au COVID, mais plus que ça, qui est dû au futur de l'économie on est dans le noir, on ne sait pas ce qui va arriver, donc euh, on garde la, nos, nos sous, on va aller voir ça, je pense, je l'avais mis ici. Ça se trouve être euh, ça, le, le, la vélocité de la monnaie, c'est un graphique qui est très très long. Depuis 1963, 67, 71, 75, vous voyez très très bien, on s'en allait à, à, en montant, 97 et euh, euh, le, le premier crash, je vais voir les citats à, à descendre. Lorsqu'on a repris un peu de la vigueur jusqu'en 2007, Vélocité a commencé à descendre. Puisque, puis là, on est vraiment dans des euh, creux absolus. La vélocité de la monnaie, c'est le. Si je me souviens bien, c'est le produit intérieur. Euh, le produit intérieur brut divisé par la masse totale monétaire. On injecte tellement d'argent dans le système, ou c'est l'inverse, excusez. En peu importe. Ça se trouve être euh, le, le lien entre le produit intérieur brut. J'avais le lien, mais. Euh, le lien entre le produit intérieur brut et la masse monétaire. Ça veut dire tout simplement, lorsqu'on voit que la vélocité de la monnaie, donne, comme un graphique comme ça, qui est quand même assez long terme, depuis 2000, l'argent circule de moins en moins dans le système. Et là, on est vraiment à son paroxysme. l'argent ne circule plus. L'argent est paralysé, dans soit dans les coffres forts des banques, soit dans les comptes des individus, soit dans les comptes aussi des riches qui veulent qui ne veulent plus acheter, consommer, en attendant de voir ce qui va se passer. Donc on est dans un creux absolu. Euh, puis la solution encore de la Fed, c'est d'injecter de la monnaie dans le système. Donc c'est la seule solution, la seule brillée, brillante idée qu'ils ont pour repartir l'économie. Mais comme c'est comme Pierre Lassonde disait, deux, trois ans, euh, on va aller. Euh, ok celui-là, bon c'est ça. Ça se trouve être euh, croissance de la dette depuis ben, depuis la Covid. C'est depuis la deuxième crise, euh, première crise, euh, 2000, on a eu une croissance vraiment importante de la dette qui continuait. On a eu un, un peu un repli, euh, 2009, lorsque l'économie a, a reparti et ensuite on a réinjecté, réinjecté. Et en dernier, euh, ben, ce qu'on vient de vivre les derniers mois, c'est la fiesta totale. Donc, euh, <rire> Ça, ça se trouve être euh, l'économie euh, croît. Ben, c'est un long graphique aussi, de 51 à 2020. C'est que l'économie a commencé à décroître des années 80, et euh, peut-être à cause de la dérégularisation de... de euh, voyons... Hein. Excusez, j'ai un blanc de mémoire, de, du président des États-Unis, voyons, Ronald Reagan... Donc, euh, à cause de la déréglementation des marchés, euh, la, les marchés ont été nourris par la dette. Et euh, c'est ce qu'on voit ici. La dette euh, croît plus rapidement que l'économie. Je pense que c'est l'injection monétaire de 1 dans, de 4 dollars dans l'économie produit, 1 dollar dans le produit intérieur brut. Mais là, en ce moment, on n'est même plus dans ces chiffres-là. C'est encore plus beau que ça parce que euh, l'argent ne roule plus. Donc, euh, la croissance d'un autre sous un autre entre la croissance euh, de l'économie. Puis là, on vient, on vient d'avoir un, un sacré euh, coup euh, dans les reins euh, face à ce qu'on a connu depuis mars. Mais l'économie euh, au niveau du, de la croissance de la dette, le déficit, euh, se, se gonfle encore. Donc... Euh, euh, c'est pour ça que je vous dis, l'or, je l'ai pris sur euh, Finvis, tout à l'heure je vais aller avec mes graphiques, l'or est encore la valeur refuge par excellence. On, est, on a fermé, je pense, est, ben, on est proche du 2000, là. mais euh, ce que je voulais souligner sur l'autre graphique que je vous avais montré dans ma dernière vidéo, c'est que le, le, le, le sommet de 1000... Euh, 1700, 1800 ont été cassés assez facilement et je vous avais dit je vous avais bien bien dit dans ma dernière vidéo que le 1921 dans le fond qui était le sommet ici se, euh, se briserait assez facilement et c'est euh, là où ce qu'on en est on est vraiment en haut, il y a plusieurs qui croient qu'on va avoir une correction très bientôt ça serait pas surprenant et même si on aurait une correction écoutez c'est rapide là. on est parti de de 1100 la dernière épaule de la figure tête et épaule et on est maintenant à 1994 on approche de 2000 dollars de, euh, de l'once américain en hein, dollars américains qu'on parle bien parce que dans les autres devises on n'a pas le temps d'aller voir ça et comme je vous avais dit c'est euh, cassé mais euh, non je pense que la croissance va continuer ici lorsqu'on a eu une croissance on a eu des, re, des retraits et on va en avoir faut pas penser que ça va s'en aller euh, on pourrait même avoir un retrait euh, bientôt, euh, peut-être qu'on pourrait aussi aller à 2000, 2500$ assez rapidement, peu importe, euh, ce que je vous dis, c'est le long terme, sur l'or, c'est haussier, ça fait très très très longtemps que je vous le dis, euh, mais là on est dedans, on est dans la course, et encore plus, euh, l'argent <rire> qui vient de connaître euh, au mois de, de juillet, euh, un phénomène vraiment vraiment important, c'est qu'on a eu la brisure de ces fameux de, du premier sommet ici et ensuite de ce sommet là et là maintenant on on, a, on attaque ce nouveau sommet là qui, qui est une résistance dans le fond. Euh, donc euh, oui là aussi on pourrait euh, euh, connaître une correction. Euh, ça nous pourrait nous parce que l'argent, comme vous le voyez, c'est très très volatile, c'est plus volatile que l'or, mais on est quand même, il faut le voir, dans une tendance haussière, on a brisé des résistances qui perduraient depuis très très longtemps, et surtout c'est à cause du, de la confiance au niveau de, euh, des banques centrales, des gouvernements, de, de ce qui se passe en ce moment euh, euh, j'ai mis ça sur mon site Bourse Technique la Fed est au chevet de l'économie américaine donc euh, leur seule solution encore c'est d'injecter de la monnaie de la monnaie de singe dans le système pour essayer de, de, de gonfler encore ça et sur mon site Global Gold, Gold Market j'ai mis, euh, j'ai placé un article euh, l'or moins cher qu'on ne le pense qui se trouve euh, justement à être euh, de Pierre Lassonde le milliardaire qu'on qu connaît, euh, qui est euh, qui existe, parce que la personne qui a fait cette petite vidéo en disant qu'il n'y avait pas de personnes euh, riches dans le secteur des métaux précieux, c'est complètement faux, euh, il existe, et euh, euh, Pierre Lassonde dit qu'en ce moment, l'équivalent, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on a atteint dans les années 80, c'est 835 euh, le max, je dis 840 chiffres, arrondis. Euh, c'est ça équivaudrait aujourd'hui à 2753 Donc on est loin du compte, euh, donc ça serait ici, 2753 ses50 euh, 750 à peu près. Donc euh, ce, ce, cette montée-là peut être vraiment parabolique, comme ce qu'on a connu des années euh, 75, 76, entre 76 jusqu'à 80. Mais euh, on pourrait avoir vraiment, vraiment des surprises parce que il peut avoir une résistance ici, lorsqu'on va être rendu dans les 2600 mais ou 2500 dans ces coins-là. Mais <rire> De la manière que je vois le graphique, on pourrait comme connaître vraiment, vraiment une parabole comme on a connu ici. Donc, ça pourrait nous mener euh, au prix qui serait pas ridicule de 5000 dollars, euh, 10000 dollars. C'est Pierre de la Somme ici qui vient d'être interviewé. L'interview que je vous avais donné, euh, c'était euh, de en octobre 2019 donc ça c'est récent récent il a été interviewé il continue à penser le même scénario 5000 ça va être la première étape et ensuite on va s'en aller vers les 10 000 euh, euh, 10 euh, ça commence par les 10 hier j'ai écouté un entrevue avec euh, Peter Schiff euh, et euh, Jim Rickard euh, et, euh, sur Kiko euh, et euh, il parle encore du 10 Ben, Jim Rickard même parle, parle du 15 000 et, Donc, euh, on va voir ce qui va arriver, mais euh, ça peut être vraiment intéressant euh, pour euh, les, les, prochains, <rire> les prochains mois au, au niveau de l'or. Mais surtout, comme je vous dis encore, euh, rester euh, dans le marché de l'or. On va re regarder rapidement, ben, regarder la masse monétaire. Euh, masse monétaire, on va aller mettre ça comme ça. C'est la masse monétaire euh, qui a été amplifiée depuis euh, début mars. Euh, voyez ce que ça représente. On avait eu une croissance de la masse monétaire régulière 2009. Ensuite, on a un petit plateau. Euh, le marché a été gonflé depuis euh, la crise des subprimes artificiellement par la Banque centrale. C'est clair, clair et net. Et euh, ici, en, en, à partir de de euh, septembre on a eu une recrudescence on avait eu une un petit plateau ici et c'est ici qu'on a eu une recrudescence et on a donné le, le dernier boom final M, M2 c'est la masse de tout tout ce qui comprend notre monnaie papier, notre monnaie digitale les banques, euh, les actifs euh, c'est vraiment beaucoup tandis que ça c'est plus euh, lié que le, le, notre monnaie au, au, au individus, je pense c'est avec les banques mais on voit très très bien que c'est le même phénomène qui s'est produit euh, et puis euh, la vélocité, on en avait parlé c'est à terre euh, vraiment à terre l'argent la, ne circule plus dans le système donc euh, l'or euh, profite pleinement de, de ça euh, donc euh, on, sur notre graphique euh, on regarde traditionnellement, j'avais mis ici la résistance euh, ici je ne l'avais même pas mis la résistance, on a cassé ça facilement donc, euh, oui, on est en pleine montée au niveau de l'or et euh, c'est l'endroit où, où il faut être. Je comprends que les, les entreprises technologiques continuent à, à monter, à, à pousser euh, euh, le Standard Poor's, le Nasdaq, mais pour moi, l'or et l'argent sont les endroits idéaux parce qu'on on débute, on débute. C'est récent, récent. Comme au niveau de l'argent, c'est clair, c'est récent, récent que la montée vient de, de débuter. Au niveau de l'or, c'est un peu... C'est plus, ça a devancé un peu, mais au niveau de l'argent, ça vient de débuter. Et le dollar américain, comme je vous avais montré sur l'autre graphique rapidement, c'est ça. C'est la cassure qu'on vient de connaître ici. Et le dollar américain est vraiment, a cassé ses, ses résistances ici. Donc, non, on s'en va à la baisse. Rapidement, on va regarder. Le 30 ans qui continue à diminuer. On avait connu un creux ici lors de la panique, mais euh, on s'en va vraiment vers là. là. Donc, euh, le, le, le, le rendement du bon, du, de, des bons du Trésor sur 30 ans, c'est le plus long bon, donc c'est celui qui devrait avoir un rendement plus élevé et vraiment en déconfiture. Le 10 ans qu'on qu surveille aussi énormément, parce que le 10 ans, c'est lui qui a le, le, le taux de rendement fort pour les marchés. Lui, c'est en déconfiture. On n'a pas encore connu le creux qu'on avait connu en mars, mais regardez, on avait connu un sommet ici et on s'en va vraiment, vraiment à la baisse continue la baisse et pour le long terme. Et le deux ans, moi je le suis, euh, puis c'est ce que ça représente dans le fond, plus les taux d'intérêt euh, bon, sur les hypothèques, sur euh, euh, plein de choses, plein d'actifs, mais qui sont euh, des taux d'intérêt, on euh, pourrait dire, général, qui sont comme le, les taux d'intérêt des fonds, euh, fonds c'est-à-dire les, les taux d'intérêt directeurs Donc ça, ça se trouve être le taux d'intérêt de la Banque centrale qui vient de tomber à zéro et qui, pour moi, pourrait tomber dans le négatif, eh bien, là, on a le taux d'intérêt euh, du 2 ans hein, qui suit euh, pas mal euh, le, taux, euh, le taux directeur de la Fed. Donc, on est dans le plancher et on pourrait atteindre du négatif. Donc, euh, c'est ça, euh, analy la, mon analyse... Euh, euh, vous voyez très, très bien qu'on est dans une situation très, très précaire. Et pour terminer, je voudrais vous montrer ce que j'ai vu sur le à propos du reset Comme je vous ai dit, le sommet de Davos, ça se trouve être le sommet économique mondial par excellence, où tous les grands acteurs de l'économie de tous les pays se rencontrent et ce qui s'en vient... En 2021 janvier, euh, on parle justement du grand reset et vous pouvez avoir, aller voir le site, c'est World Economic Forum, vous allez avoir toutes les informations. Je ne dis pas ça d'une manière conspirationniste, rien. loin de là est ma pensée, mais vous dire que dans le fond, le grand reset s'en vient. Euh, je pense que les pays vont s'entendre pour euh, essayer de d'aménuiser de, les dettes parce que dans le fond, tout le monde est dans le même pétrin et peut-être aussi mise en place d'un salaire universel pour plusieurs pays, même si ça a commencé. Je pense qu'on, ça va donner, devenir une habitude. Je vous en avais parlé. Le salaire de base universel va être là. Je suis pas sûr que ça va aider l'économie. Mais écoutez, euh, tant qu'à donner aux banques, tout ça, bien, de la donner au peuple. Euh, mais on s'en va dans des nouveaux paradigmes où la technologie, la 5G, s'en vient toujours. Bon, euh, l'économie digitale, donc, euh, on va... Euh, malheureusement je vous le dis euh, il va y avoir beaucoup beaucoup de manifestations mais l'économie digitale va dominer le, de l'or papier va tomber euh, c'est rien n'est conspirationniste tout est écrit sur le sommet économique euh, de, de word, Re, euh, word je pourrais aller vous, le, vous le montrer pour que vous word économique forum donc c'est sur le site du sommet de davos vous pouvez aller le consulter petit traducteur français sur euh, la COVID. Euh, rapidement, je vais aller vous montrer euh, comment trouver le reset et je vais vous montrer quelques vidéos après. Pour terminer. Ça va terminer avec ça. Ça se trouve être euh, ici qu'on parle du... Excusez. Oh, excusez. Euh... Oh, excusez je... <rire> ah, RICEP, ça, ça s'en vient. C'est un petit peu lent. Ça s'en vient. La grande... La grande ré réinitialisation, vous avez vu ça sur euh, euh, le site euh, du, ben, du Forum de Davos, dans le fond, le moment venu pour euh, une grande réinitialis réinitialisation du capitalisme. Vous pouvez aller lire ça. Euh, euh, vous avez le lien ouiforum.org. Euh, euh, vous faites une recherche, vous allez trouver ça. Et on va, à propos, on parle de, du COVID, des nouvelles mesures, de... de Peut-être euh, remettre un nouveau système. Donc, de toute façon, les grands systèmes, les grands recettes sont arrivés à plusieurs, euh, endro euh, plusieurs endroits dans l'histoire de l'humanité, surtout du 20e siècle, 1913, 1944, 1971, et en 2021, janvier, on atteint, on aurait un nouveau reset. On va finir par quelques vidéos là-dessus.